Critère de divisibilité par 7 pour un nombre à trois chiffres. CDU qui s'écrit bien sûr en étant développé 100 fois C plus D fois 10 plus U. C'est pareil comme 521, 100 fois 5 plus 10 fois 2 plus 1. Ils se forme décomposés en somme. Et on va essayer de faire apparaître le multiple de 7. pour avoir trouvé le critère. Pour cela, regardez la, manip, la manipulation qu'on va faire. On va mettre 10 en facteur entre ces deux termes. 10 facteur de 10c plus d. Et le u, on va l'écrire 21u moins 20u. Pourquoi Parce que 21, c'est un multiple de 7. Du coup, les deux termes qui restent, celui-ci et celui-ci, on va mettre un facteur qui est facteur commun entre ces deux-là 10. Et voilà. 10 facteur de 10c plus d moins 2u. Plus 21, bien sûr, qui reste. Et maintenant, si ce terme est multiple de 7, comme celui-là, il est multiple de 7, alors la somme va être aussi multiple de t. Alors, voilà. La seule simplification, c'est que 10c plus d s'écrit cd. Cd, c'est-à-dire c, c, c, c, c dizaine et des unités. Cd. Regardez. On a piqué juste le début de nombre initial. Donc, la conclusion est la suivante. Si cd moins 2u est multiple de 7, alors cdu aussi des moins de jus c des moins de jus c des moins de jus c des moins de jus CD des moins de jus CD des moins de jus c des moins de